Alors, nous allons prendre le premier module. Je vais vous raconter une histoire sur le start-up. Alors, cette histoire, c'est, euh, je l'ai repris. je me suis appuyé sur, euh, sur un document qui existe. Vous verrez, le, le, le, le monde un peu des start-up, c'est le monde où on s'entraide, où il y a des euh, partages de, de documents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. Hein, donc, je cite, je cite mes sources. Euh, donc, je me suis appuyé sur euh, une présentation de euh, Stephen Blank. D'accord Et euh, effectivement du business model generation de Osterwilder. Mais ce, ce, ce, cette présentation paraissait assez intéressante euh, parce que d'abord elle, elle balayait un certain nombre de points sur le business model. Attention, un business model n'est pas un business plan. Hein. Un business model c'est la manière dont vous allez euh, en gros euh, faire en sorte que l'argent qu'il y a dans la poche de vos clients euh, ben, vienne dans votre poche. Pour, que, euh, bah pour générer en fait des revenus et, et, et assurer en fait la, la, la, la pérennité et de développement de votre startup ou de votre, de votre, startup, votre entreprise. Et donc ce, ce, ce, cette présentation me paraissait très intéressante. Et je me suis appuyé dessus pour éviter d'avoir à, à réinventer, en fait, réinventer l'eau chaude. Donc voilà, je, je, je la partage avec vous. Dans le monde des startups, vous verrez, moi je suis en incubateur, on partage beaucoup d'informations. Il faut prendre l'habitude quand même de dire de qui vient cette information ça paraît être quelque chose de, de, de logique. Alors, en fait, je pourrais vous raconter une histoire d'un parfait start uppeur Vous savez, il y a un peu une... une... Pardon encore pour l'anglicisme, mais il y, a, il, y a, il y a un buzz, un engouement, en France comme au Vietnam, sur le, sur le, le, le côté des start-up. Notre président Macron a dit que la France était une start-up nation. Ce n'est pas faux. C'est vrai aussi. Il y a un besoin économique, effectivement, de régénérer, en fait, de la créativité. Il y a un besoin économique de... De, finalement de trouver des petites structures qui vont développer des technologies, les tester sur leur marché. Et effectivement, on a quand on parle de start-up, on a un peu le, le profil type euh, d'une personne plutôt jeune, euh, 30 ans, qui ou alors hein, encore plus jeune, qui sort de l'école, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui est hyperactif, euh, qui est en lien avec, euh, avec son environnement. Euh, et et ce n'est pas forcément faux. Ce n'est pas forcément faux parce que si vous voulez, quand vous êtes dans une grande structure, vous êtes protégé par la structure. J'ai passé 14 ans chez Alcatel. Euh, ce n'est pas tellement vous en tant qu'individu qu'on regarde, c'est plutôt la structure et le poste que vous occupez dans votre structure. Quand vous êtes start-upper, c'est vous. C'est vous, c'est-à-dire que ça renvoie à des qualités personnelles qu'il faut développer. Hein, et euh, je le dis tout de suite, il y a des personnes pour qui ben, euh, être start-upper, ce n'est pas, euh, pas un but en soi. Ils préfèrent faire son travail tranquillement dans une, dans une, dans une société. Et, et, et tant mieux, c'est bien. Euh, start effectivement, ce que je vous disais en introduction, c'est quand même, euh, à partir de ces compétences euh, techniques qu'on a, c'est avoir une capacité, je dirais, euh, personnelle à pouvoir les mettre en valeur. Donc ça demande effectivement d'être alerte, d'être à l'écoute, euh, d'être vif, d'être réactif, euh, d'être euh, ce qu'on appelle agile. Alors on ne pas forcément dans la méthode agile mais c'est des mots que vous entendrez régulièrement en fait dans, le, dans, ce, dans ce contexte. Euh, donc il faut être réactif et on a besoin effectivement de, euh, eh ben, de recourir en fait à, à un certain nombre de qualités. Euh, donc on doit être en lien avec son environnement, on doit écouter, on doit regarder, on doit réagir. Surtout on doit mettre les mains dans le cambouis comme on dit en France, c'est à dire qu'on doit faire les choses. On n'est pas là pour dire aux autres de faire euh, ce qu'on doit faire, on est là pour montrer aux autres comment faire et que les gens vous suivent. Vous êtes surtout, je dirais, dans une, dans une posture où vous allez montrer aux gens, vous allez créer de l'adhésion derrière D'accord Donc ça, effectivement, ben, euh, ce sont des qualités qui existent en chacun d'entre nous, mais qu'il faut quelquefois euh, pousser un peu plus pour être sûr que les personnes finalement euh, arrivent euh, et ben, à se mouvoir dans cet environnement d'incertitude qui, qui, qui demandent une approche un peu spécifique. Vous avez des gens effectivement qui dans l'entreprise, vous avez une aversion au risque qui ne sont pas faits pour, pour euh, être sûr dans un environnement changeant. Donc c'est des points qu'il faut prendre en compte. Donc là vous avez une petite illustration hein, du parfait startupper, je vous laisserai regarder un peu les différentes, les différentes qualités, mais sachez qu'on va demander on va vous demander en fait de, de, de, de mettre en avant des qualités personnelles dans votre dans le cadre en fait de la réalisation de votre projet. Alors on peut vous donner aussi les recettes. Hein, on peut vous donner plein de recettes pour les startups. Il faut faire ci, votre business plan... Euh, et, et, et c'est très bien, hein. moi je, je, je suis dans un incubateur d'entreprise j'ai fait des business plans pour rechercher des financements. Euh, on peut vous donner des recettes, mais euh, moi je, suis, je vous disais, je suis père, j'ai trois filles, il euh, y a la même recette, ben, les gâteaux ne euh, sont pas les mêmes. Et puis, ben, euh, vous préférez des gâteaux à d'autres, ça ne veut pas dire que le gâteau que vous préférez est le meilleur, c'est que ben, tout ça est un peu relatif. Donc, on a des recettes, c'est clair, il faut des recettes, il faut les connaître. Parce que les autres ont les mêmes recettes, donc si vous ne connaissez pas les recettes, euh, bah, vous ne pouvez pas parler sur un, un, un élément de langage commun avec les autres, donc il faut connaître les recettes. En revanche, la manière dont vous, vous allez faire les choses en fonction de la recette, va bah, peut-être être différente d'une autre. Et là, c'est quelque chose aussi que je veux mettre en, en, en avant. Euh, on parle souvent, notamment au Vietnam, de protéger l'idée, il ne faut pas en discuter, etc. Oui, il faut pas trop euh, raconter l'idée qu'on a, mais l'idée, hein, euh, l'idée c'est comme une recette. Euh, vous avez une idée, vous avez une recette, la manière de l'exécuter, qui va vous donner un gâteau meilleur qu'un autre, c'est à mon avis ça qui vaut mieux protéger. Une idée, vous ne pouvez pas la protéger. En revanche, quand vous transformez cette idée en brevet, là, vous pouvez protéger le brevet. Quand vous transformez cette idée en, en plan d'exécution, là, vous devez effectivement ne pas trop euh, communiquer sur votre plan d'exécution. D'accord. Donc euh, oui, il y a des recettes. C'est pas la peine d'apprendre les recettes par cœur. Il enfin, faut les connaître. Mais derrière, ce qui va vous différencier, c'est la manière dont vous vous allez exécuter cette recette. Mais donc je vais vous raconter un peu cette cette histoire là de de, de, de, de, de alors il s'appelle Mike dans le dans le dans le je dirais dans le euh, dans la présentation initiale. Je l'ai rappelé. Euh, je rempla je remplacé par Time, donc qui est, est quelqu'un de brillant, bien sûr, parce que il est euh, diplômé des meilleures universités ou des meilleures écoles de commerce. Donc c'est quelqu'un qui a 34 ans, qui, euh, qui, euh, qui, était un, qui travaillait dans une grande boîte, qui était un, un, un, un, un responsable, un cadre exécutif du monde, du monde en société, donc, et, qui, qui avait tous les, toutes les compétences techniques en fait, pour pouvoir euh, mener à bien euh, les missions qui lui étaient euh, confiées dans le, dans le cadre de cette euh, grande entreprise. Euh, et puis il avait surtout une, une, une, une, une très bonne connaissance de son environnement euh, et il a remporté dans ce, dans le cadre en fait de cette de, de, de son activité dans l'entreprise de réels de réel succès et une fois time se dit tiens euh, j'ai une idée j'ai une idée de génie j'ai une idée de génie donc se dit bon je suis bien dans mon entreprise euh, j'ai fait de bonnes études je performe euh, régulièrement j'ai mon idée et euh, je suis vraiment passionné j'ai vraiment envie que cette idée en fait de la transformer Hein, pour vivre ma propre aventure. Donc, en fait, il sait. On lui a appris dans l'entreprise que ben, cette idée, il fallait euh, en fait la valider par des, euh, des études de marché. On fait des études de marché parce que c'est comme ça qu'on fait dans une entreprise. On en regarde le marché. Euh, après, si l'étude de marché est bonne, et eh ben, euh, qu'est-ce qu'on va faire ben, on commence à travailler sur son business plan. D'accord Le business plan, c'est un plan qui vous décrit euh, qui vous êtes, l'idée, euh, le marché, euh, comment aller au marché, etc. Donc, euh, généralement, c'est quelque chose sur lequel les, les structures traditionnelles, les entreprises traditionnelles s'appuient pour euh, pouvoir euh, essayer de promouvoir une idée ou faire en sorte que cette idée devienne réalité. Et, en fait, fondé sur son expérience, sur euh, toute cette étude de marché, sur son plan, donc... Thayne a réussi à aller voir des, euh, des, des, des, des personnes qui allaient financer son aventure, donc Thayne se dit, c'est bon, on est parti, j'ai l'argent dans la main, j'ai mon plan, j'ai le market study, j'ai mon idée, d'accord, donc je peux, je peux y aller, et il a commencé effectivement à faire la une des journaux, à commencer à, à, à pitcher, commencer à, à, à rencontrer des personnes, Hein, euh, il était invité à faire des présentations comme celle que je vous fais euh, aujourd'hui et euh, tout était cadré pour que effectivement son idée fonctionne, déroule puisque c était, c tout était fait en fait dans les règles et bah, on s'aperçoit que malgré toute cette euh, ces, ces, euh, ces, ces, ces, cette approche euh, structurée et eh bien euh, Malgré son expérience, malgré ses recherches, eh ben, il n'a pas réussi à mener à bien la création en fait, de sa start-up. Et nous allons prendre maintenant les cinq différents points à prendre en compte pour passer d'une vision un peu, je dirais, de, de, de, de, de, de, de plan d'affaires traditionnel dans une entreprise traditionnelle à au point qu'il faut vraiment verrouiller et mettre en avant dans le processus de création de la start-up.